Bonjour, c'est Pascal de la chaîne Magique Pascal, je suis très heureux de vous présenter mon nouveau tour de magie, il s'agit d'un tour de cartes. Pour les nouveaux abonnés, je vous invite vivement à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite, cliquez ici, à liker, à commenter. Vous retrouverez aussi dans mes multiples playlists plein de tours de magie depuis de nombreuses années. Maintenant, nous passons à la magie. À tous ciao à vous et eh bien aujourd'hui avec Brigitte on va vous présenter un classique de la magie un tour de cartes ça manquait ah, carrément on y va on y va et c'est parti un jeu de Picycle d'ailleurs celle-là je sais pas si tu les connais tu les as jamais vus cela là avec des petites étoiles oh, sur je sais plus on a sais... tellement voilà voilà euh, Brigitte oui un jeu de 52 cartes oui j'atteste tout, tout va bien je vais te faire une petite démonstration que l'on fait souvent quand on est magicien à des spectacles mm -hmm. Alors, dans un premier temps on, le magicien il mélange les cartes d'accord alors il mélange des fois comme ça des fois il, il fait des mélanges un peu euh, de style là à l'américaine mais d'une main c'est compliqué, compliqué tout à fait mais le plus souvent on oui. utilise en fait ce mélange-là, le mélange Celui la que tout le monde fait, quoi, pratiquement. Ouais. Alors regarde, je vais faire quatre tas, mm -hmm. d'accord, plus ou moins égaux, c'est pas grave, aucune importance, et voilà. Super. Quatre tas, par exemple, je pense ce tas-là, oui. tu peux constater qu'il il, n'a pas les mêmes cartes que les autres paquets. Non, bah non. D'accord mm -hmm. Alors on va se reporter au hasard, d'accord ouais. On va imaginer que la première carte que j'ai choisie c'est l'as de cœur. Alors ça, franchement. Oui, enfin bon, ça fait le hasard. Oui. D'accord. Oui, mais mais ça regarde. C'est bien un as. C'est pas mal. Alors regarde. Oui. Simplement en passant sur les autres paquets, tu vas pas me croire. Mais regarde. Oh un bah deuxième alors ça, as. L'as de carreau. Le deuxième paquet, l'as de trèfle. Le troisième paquet. L'as de pique. Ah mais c'est incroyable. Ça te plaît Mais carrément, mais... Je vais perdre les as, regarde. Tout simplement, en mélangeant un peu le jeu. Regarde. Mm -hmm. oh. Je perds les as. Le troisième. Voilà. Et enfin, le quatrième. Jusqu'à là, tout va bien Ah oui. Et je prouve que il n'y a pas d'as dessous. D'accord Non, non. On peut la tester Oui. Voilà. Ah, oui. Et... Pas d'as, sur le dessus, sur le dessus. Je suis d'accord. là, tout est clair. Oui. Et pourtant, quelque part dans le jeu, les quatre as que j'ai perdues sont localisés, d'accord Simplement en claquant dans les doigts. Oui. Tu ne vas pas me croire, <rire> mais si maintenant j'étale le jeu, oui. regarde, les quatre as sont de nouveau <rire> ensemble, ah, mais, carrément, mais il... cette fois-ci, les amis, face en l'air c'est incroyable, franchement c'est magnifique très fécond. ça t'a plu? surprenant, magnifique et voilà, et eh bien les amis j'espère que ça vous a plu Brigitte, oh, moi carrément, c'est vrai la prochaine fois je vais vous sortir un tour de magie mais alors mes amis ça va décrocher là actuellement je suis en train d'y travailler Brigitte sera de la partie aussi ah, oui. voilà voilà voilà <rire> Pour les nouveaux, eh bien, vous avez un petit bouton en bas à droite. Cliquez ici. Donc, euh, N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes nouvelles sorties. J'ai aussi 3, 4, 5 euh, playlists où il y a différents thèmes de la magie. La magie des cartes, les pièces et j'en passe. Voilà, bah, écoutez les amis, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. En attendant, bah, reposez-vous bien, travaillez bien. Allez, ciao, bye bye Ciao